Bien, salut à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, déjà, la première chose, c'est que je ne suis pas rémunéré pour cette vidéo. Ce sont des affaires achetées. Donc, je préfère le dire tout de suite, comme ça, ça c'est fait. Aujourd'hui, nouvelle présentation. Voilà. Donc c'est le modèle 2020 avec un, un moteur 995 comparé à l'autre moteur, euh, 996 pardon, comparé à l'autre moteur qui était à 795. Alors on a vraiment euh, beaucoup de choses différentes. On va d'abord passer au niveau du kit, donc tout ce qui est dans la boîte. Alors comme d'habitude, on a les bandes de 60 jusqu'à 1000. Donc, euh, pas de problème, on a les adaptateurs fournis qui se trouvent ici, vous Voilà. on a ici la station qui se trouve ici, comme d'habitude, J'aime bien vérifier qu'elle est en 220 hein, comme dans l'autre, et on a des outils en option qui sont ceci, ça c'est un plateau pour aiguiser voilà, on vient fixer sur la machine. Donc ça, c'est les nouvelles options. Et on a aussi également un deuxième qui vient se mettre juste ici, en dessous, pour pouvoir changer. Alors, il y a beaucoup de différents... Ah, j'ai aussi oublié ceci. pour toutes les clés à qui vont pouvoir modifier notre ami. Alors, que dire Ici, un moteur 36 volts beaucoup plus gros que celui de l'original donc je vous montrerai ça à l'atelier quand on ira faire les tests. On a également un rapporteur, ici, un petit rapporteur qu'on vient poser là, quand il est monté ici pour évidemment choisir l'angle. Tout ça on fera ça alors petit bémol euh, ici au niveau de, de la connexion. Euh, on nous envoie donc des adaptateurs ici. Donc on voit qu'ici euh, sur l'adaptateur il n'y a pas de prise de terre. Et dans le descriptif, il est marqué, on doit absolument le brancher avec une prise de terre. Donc, moi, pas de souci, c'est ce que j'ai fait, j'ai fait avec une prise de terre. Alors, quelle différence euh, Pour les bandes, on est à 30 x 533. Donc, euh, les bandes que je vous avais déjà dit la dernière fois, donc, euh, ça va sur euh, les bandes Makita euh, et Métabo c'est des bandes qu'on trouve assez facilement. Alors si tu n'as pas vu mon, ma vidéo d'avant, je te mets le petit lien au-dessus pour toi aller voir. Donc c'est avec euh, le modèle 2019. Et ici, celui-ci, c'est le modèle 2020. Donc, je ferai des vidéos, je vais montrer la démonstration de cette machine, On aller aussi à l'autre, on verra un peu les tailles et tout ça. On a également un variateur de vitesse. Hein. Ici, comme d'habitude, plus vite moins vite. On a toujours la même chose, une roue avec un arrêt. Qui permet d'avoir la bande bien stable, l'étendeur de bande qui se fait ici. Et comme d'habitude, on enlève, on remet. Vous avez vu la taille du moulin, c'est quand même conséquent. Hein. C'est quand même un gros, gros, gros truc. Hein. Donc, comme d'habitude, je te mets les petites photos pendant que tu regardes la vidéo. Comme ça, tu regardes un peu les descriptifs. Je te mets la taille également. Comme ça, tu vois un peu ce que c'est comme modèle. Le plateau, il est un petit peu plus grand que l'autre, mais ça, on verra ça dans les essais euh, en bas. Dans l'autre vidéo sur l'autre backstand, on m'a posé savoir si on pouvait faire des émoutures avec. Alors je me dis qu'il y a toujours possibilité de faire des émoutures, évidemment, mais ça aurait quand même été assez long parce que bon, mais voilà, ça reste quand même un backstand de petite taille. Celui-ci a quand même une grosse différence. Il y a vraiment un motard qui est vraiment beaucoup plus puissant que l'autre. Donc celui-ci, à mon avis, pour faire des émoutures, ce sera réalisable. Le petit bémol, toujours, pour faire des émoutures, bon, ben, c'est le plateau. Le plateau est un peu petit, donc... Voilà, après si tu sais les faire à la main levée, il n'y a, a, a pas de problème. Alors comme tu vois ici, on prend les clés qui sont fournis avec, hein, bien sûr, hein, fournis avec. alors je trouve la bonne. Ici je pense que c'est celle-ci. Ouais. Tu vois, tu dévises très facile. Voilà. On sait le complètement. Hop, on serre. alors quand vous resserrez, ne resserrez pas ça comme un forcené, ça sert strictement à rien, euh, c'est de l'aluminium, un petit coup de serrage c'est bon sinon après les filles vont s'abîmer très rapidement, conseil que je vous dis, donc ici évidemment tu sais dévisser avant de circuler le plateau, ici on va dévisser un peu en vitesse, juste pour rentrer. hop, voilà, et là finalement on moi ça va très très vite, pas grand chose à faire, ici, petite vis de réglage, donc c'est ça, la, la nouvelle génération 2020, ils ont pensé à faire d'autres réglages, donc il y a normes, donc là on dévisse. comme je dis ça a rien de serré, Hop, un petit coup de desserrage, il y en a deux, Hop, et là, Hop. Voilà, tu sais totalement mmh. donc là on a directement un plateau qui est complètement modifié mmh. donc, euh, pour d'autres utilisations. Voilà. En fait, tu peux le mettre également dans l'autre sens. Hop. Voilà, je te conseille l'ancien si tu étais intéressé d'aller parce qu'il fait une belle ristourne en ce moment. d'avoir une euh, cinquantaine d'euros en moins. C'est vraiment intéressant. Franchement, pour un petit d'accent je parlais pour les gens qu'ils avaient des petites choses à faire. Euh, voilà, du coup, ce qui est euh, l'objet en 3D, tout ça, des petits morceaux de bois ça c'était nickel, ça marche nickel. Ça c'est plus quand même pour euh, le milieu de la coutellerie quand même. là On a quand même du débit, tout ça avance quand même. Donc voilà. voilà non, je me trompe c'était C'était celui-ci, je me trompe. Donc voilà, en fait, tu viens mettre ici. Hop pas compliqué c'est juste que je ne vois pas clair en fait hop voilà okay, hop. hop on met le met serre et alors ici on n'a plus qu'à régler un peu comme on veut pour avoir le, le, le mode de serrage comme on a envie pas évident de faire ça ici donc je ferai ça à l'atelier donc je le montrerai, je vais le démonter comme ça vous verrez un peu à quoi ça ressemble on va aller faire deux trois tests à l'atelier et que ça va les fixé. Allez, c'est parti pour l'atelier. Pour les bandes, on en a neuf. Donc, ça démarre au grain 60 jusqu'au grain 1000. Donc, voilà. Eh bien, voilà, on est un peu dehors. Hein. On va regarder un petit peu enfin, faire les tests. Alors, euh, juste voilà, pour te mettre euh, l'autre à côté. On voit quand même la différence. Hein. On va mesurer ça en vitesse au pied à coulisse. Bon, on est sur un moteur. 51 et l'autre. Voilà, mais est un diamètre de 44, donc on voit vraiment la différence, même au niveau alimentation, on voit bien que le fil est beaucoup plus gros. Alors ici, ben, la même chose que la fois dernière, un bois d'un centimètre d'épaisseur. donc euh, Allez, on est parti. sans aucun doute euh, la différence de puissance qui est quand même euh, très très nette hein. on voit ça très très bien voilà donc ici on va faire un test sur euh, un gros truc euh, rouillé bien bien rouillé donc on va voir ce que ça donne allez c'est parti Vous pouvez remarquer ça directement le valisé, On voit quand même la puissance de cette machine. qui est quand même bien, bien, bien, bien. Allez, on continue le test. Ici, on va passer ça. C'est du 3 mm 30, 340. Donc, j'ai pas attaché le backstand non plus. Je vais y aller mon lot. Allez, ouais, c'est parti. Donc on constate bien nettement que pour les émoutures ça passe pas de soucis. Je sais pas si vous arrivez à bien voir mais ça taille hein. de ce côté là. On voit bien ici la différence de matière entre les deux. Donc aucun souci pour les émoutures ça va passer. Allez, on continue les tests. Ici comme la dernière vidéo, vu que 75, on va essayer de rattraper ça. Bon, la machine n'est pas réglée, hein, donc euh, on va voir un peu. On va essayer d'enlever ça, on va voir un peu combien de temps ça nous prendrait pour enlever ça. C'est du 3 mm. Alors on remarque bien la vitesse où ça débite, ça débite bien. Alors on sait de toute façon que normalement on découpe évidemment au plus près pour avoir plus facile. Mais là c'était juste une démonstration pour voir un peu ce que ça donne. Donc voilà. Ça débite, ça débite bien. Façon, normalement on découpe évidemment au plus près pour avoir plus facile. Mais là c'était juste bien. Donc, qui vient se poser ici en dessous, vous voyez bien, voilà. Et donc comme ça, bah, on peut on a une surface de ponçage qui est là. Alors, je pense qu'on peut modifier aussi la hauteur. Voilà. Un peu comme ça, on va dire, juste. Vous Well donc voilà donc voilà les 10 à couteau montés. ça va très vite ça ça très fort c'est de l'aluminium ça tient très bien après un petit pression et hop donc, voilà je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne euh, on a une molette après pour avancer et tout c'est vraiment pratique après il faut, faut vraiment en avoir l'utilité donc je précise bien que cette partie ci est en option donc, si vous voulez l'acheter vous l'achetez voilà, je vous montre un peu comment ça fonctionne c'est parti directement en biais, ça taille bien, bon c'est pas évident il va y avoir des différences de lumière mais il y a beaucoup de nuages aujourd'hui, je vois vraiment pas le choix, donc là évidemment rien n'est réglé correctement, il faut régler le backstand comme il faut l'accrocher il faut pour que justement on n'a pas des petits écarts comme ici, vous voyez que cet appareil là ça marche quand même plutôt bien, on voit quand même bien l'ouverture, donc au niveau de, des émoutures bah, voilà, c'est largement faisable avec ça, il n'y a pas de souci Bon bah oui aussi les amis j'ai oublié une petite option qui est quand même pas des moindres hein. vous pouvez regarder juste là, ici en dessous, on a une vis ici, une vis là, regardez, il y a un palier, c'est réglé, on dévisse et hop, voilà, le sans se prendre là, l'arrière. Alors comme vous voyez avec le plateau, hein, maintenant on sait le pivoter, c'est vraiment ça qui est super bien. Donc là on va essayer de faire un petit billet dans celui d'un centimètre, c'est parti Problème. On n'est pas parlé, mais on a ça aussi qui est fourni avec, qui permet de voir régler l'angle. Voilà, donc on sait quel angle on veut choisir. Hop. Donc là, comme par exemple, hop. si je le serre, hop. voilà. Si j'ai choisi cet angle-là, on règle l'angle comme on a envie on sait régler le plateau. Donc ça, c'est fourni avec. Ici on va tester comme l'a info, fois, vous vous souvenez, pour le premier là-bas qui est là-bas. On va essayer aujourd'hui de le continuer un peu, voir un peu à quelle vitesse ça va. mais quand même sur des 4 mm, donc allez, c'est parti Vous avez pu le constater j'ai failli foutre le feu à ma, à ma culotte donc ça envoie du pâté pas de problème j'ai à peine fait ça même pas 10 secondes donc pour ceux qui veulent vraiment utiliser donc pour du métal c'est celui qu'il vous faut celui avant le modèle avant va très très bien aussi mais il plus il sera plus destiné aux petits travaux de métaux et alors vraiment euh, tout ce qui est PVC euh, et toutes ces choses là donc imprimante 3D et tout ça mais celui là euh, pour le métaux il n'y a pas de problème ça rogne très très bien comme vous pouvez le constater ça marche dans fer bon allez encore un petit test là dessus vous avez vu les moutures qu'on a fait voilà J'essaie essayer un peu de penser ici voir un peu ici on a une petite bosse justement on a un petit, un petit surplus je ne sais pas trop ce que c'est mais on va penser ça à l'ego Et voilà résultat. Même pas une euh, minute de travail. On quand même constater qu'elle est quand même bien, bien, bien rouillée. C'est une cornière qui est là depuis euh, déjà un bon bout de temps. Donc euh, et on voit très bien que ça taille très bien. Encore un tout petit peu de travail, c'est nickel. Donc voilà pour les tests.